Comme domine l'actualité à pour jour jeudi, bonjour, bonsoir tout le monde, Sofia TV83, les autres informations, information ça tout dépend de qui est, qui moment, qui date et qui prends pral branchée et puis tant des nouvelles là y a tempête de neige frappée dans la zone États-Unis. Il y a déjà annulé pratiquement 4500 vols. Et c'est ça qui cause, je dis, dans le moment hiver, ça tempête là, menacée, pour mettre un pile monde dans le Et des zones dans tant Missouri, Oklahoma. C'est côté ça, qui pratiquement touché par tempête de neige, qui cause pratiquement un pile vol déjà annulé pour côté Napaléa. De ce kabrile actualité a, nan commissaire komisèr pas pa kite moun yo donmi, bandi yo pa ka an yen, et un pile moun ap madi voye Miskaden a le, tout gen qui ki di là la pour 50 000 années. Information à ak lot, jodi apral, fait essentiel actualité à nan journal la, le en semaine plus information ap vini, ki dem dans tout cap gagné pays. la le monde, il faut faire des de déclarations. Mais il y a tout qui commence à battre bravo par rapport à sa qui a Et il y a tout qui a couru Muscade dans bandi Bandit par la loi. Bandit par la route la pfe. Tout n'est pral crasé. Et Muscade décidé tout pour arrêter. N'importe qui, qui a décidé de parler dans le ça Et le papa a légué tout n'est pral couché pour l'Orient éternel. Si l'os a c'est génie à Guanan fait connait na mi ko la presse. Famié sou pou ko ça ou capable de faire le kounya là son à ensemble avec information yo c'est une après l'autre sous channel Paola sofia 83. M'dizine gyo premièrement nous pas nous pas témoin de l'événement ça ne pas comme ça qui passer là. Hein? Y a son ba qui passer dans nuit. Moi je même pas ka rapporter ba là. C'est pas parce que mon na victime pour m'a baimenti tout. Donc Famille en parle, m'tende, ça te fait, l'homme tende son famille en, m'en rapporte, ça m'tende de famille en. Est-ce que nous là? Mais premier élément d'information, c'est ça, Muscadet, se sa, so dit là. Kounya, ça m'tende, moun yon fait. Est-ce que M. pas nan mèl? Yon pas répond question. dit, est-ce que nan vérifier? Parce que Muscadet dit, mais dans qui l'hôpital, moun qui blessé aïe. Est-ce que nan vérifier dans l'hôpital, est-ce que t'es moun ki blessé vrai? Yon pas de fait ça. Ça veut dire que là, faut nous comprendre la réalité. Vous comprenez faut nous comprendre la réalité. Donc, maintenant, des muscadets qui parlait sous le dossier, monsieur expliqué, ben là, ça ne passer. Donc, à 2h du matin, 3h du matin, etc., il faut aller dans un zone, monsieur tirer n'importe 7 à 8 balles, et puis, ils vont un petit flash qui a été gâté. Et puis, là au man, yon man encore yon le monsieur pense que nan balit yon qui te mouri, l'el vin garde après, et puis yon fusil, donc c'est ça, monsieur explique. Ou là. la, m'pat c'est sa vérité. Kou a remarqué que monsieur mouri, et neglite blessé, elle m'a demandé justice. <laughs> son pays difficile. <laughs> son pays difficile, oui. Tende, oui, j'en gars mouri, mais neglite blessé par balle. d'après ça, dit l'emmè m'a demandé réparation, oui. Oh, bah, yon des Monsieur côté amis. Non, pas, c'est Mito Pierre, lui, et du parc. Et je bon venu à la mais on on, venu Bon Monsieur venu puis j'ai venu avec mon couline avec mon nefling maintenant. là depuis les il y a des problème là, il a des armes le Et puis, je ne sais pas mais il semble y une machine est sorti. Moi, ma son équipe, l'agent. Ça veut dire que l'agent, dans l'espace où je l'agent commence à se et puis dit, camper et puis il moment là, et puis... Même là, j'ai dit qu'il y mais c'est pour l'argent. Et l'argent montait ensemble avec l'argent par l'étape. Et puis, pointé sur moi. Et puis, je vit tout à bas avec moi. Et puis, que je bouge bas Et puis, je Et puis, puis, je ne bouge pas. je ne bouge pas. Et je ne il toujours créé des gens d'activité, ça, pour sortir avec les amis, et mon problème, tout ça, mais dit qu'on bat mon même moi, je suis battu. M. M. M. M. Bon, moi, demandé justice justice. Je suis parce que dans l'hôpital. parce que maintenant moins pas capable d'encourager Muscadin comme commissaire du gouvernement comme si qui t'a décidé à marcher exécuter moon mais on pas analyse tout et puis me tomber est sans que me pas son cloche yo me et ça fait me rapporter sa famille en dit tout me tander qui parlait etc Mais même des Muscadet tout parce que c'est lui même qui pose action et même connia même moun ki victime non li parler si c'est bagage si montage c'est la justice qui. parce que nèg la bay non li l'hôpital etc. même de la de justice donc là nou ba mélanger donc là moi même c'est lumière ça me portait pour nous c'est pas parce que m'a défendre muscadé mais moi même vle camper en face yon réalité jodi a son fait nou gon société qui finit net nan men nou nou gon société qui pouri net ça dit une nouvelle société nous souwete ou bien ta aveli m'sûr que ne pa gaimuscadé la dan m'sûr ça oui puisque adapte de m'la ou pa rien m'gai kont muscadé même sûr que nan société ta aveli pa gaimuscadé nan état de droit n'a pas n'a pa tape gaimuscadé qui ça te fait gaimuscadé la jodi dis. qui a fait tout parler ça parce que nous gon société qui finit net nan men nou qui finit. Ben, de toute façon, il y a une difficulté pour comprendre. Moi, je suis la belle ville. Non, monsieur, je vais justice. Monsieur dit justice, ça c'est le débat de la liberté. Il y a des gens qui ont dépensé la justice. Eh ben ok, pas un problème. Et ça m'a dit, regardez ce que je dis là. Quand on que t'es ou pas qu'on a dit ça, on m'a toujours dit pou pour n'aider pas pour là, Dans chaque coin haïti, besoin de muscade. Dit là, ou pas qu'a dit ça, m'a toujours pou nou pour nous Haïti, dans chaque coin Haïti, besoin Ou même, dit que, bon, ou à mon ou la loi. Je prends pays à nous là. Je nous prends pays à nous gangsteriser pays. Je nous prends pays nous fait que c'est se seulement bandits de seuls qu'on chanter. Chaque côté, au passe mon chef gang. Et Muscadé, qui dit dire, dit, attention, Bandi a véo pour le tout, ou on va pour arrêter. Je ne comprends pas ça. Je monsieur, je ne comprends pas parce que bandit a véé pour le tout, ou même ma veille pour arrêter. Ça veut dire, ça te fait, je ne On pas trop protégeant dans le dossier Muscadé. Ce n'est pas parce que ça agissement monsieur, yo yo correct au regard de la loi c'est parce que nous gons société qui finit pourri dans mes nous. Avons a une nous gons société côté une une n'a fait promotion. N'est-ce la guerre C'est gang la vann la donne. N'est-ce que la guerre espacely? C'est chef gang la fait promotion. Et l'or dénoncé, lui manquant des gars, jour de l'a fabriquer dossier sur. Bon, l'or gons société qui gang les gons ça. Eh ben, chaque qu'on oblige, gons n'est qu'à comme ça, malheureusement. Malheureusement. Parce que ben, dis-vous pas de faire qu'à eux-mêmes. Qu'on a on doit toujours poser une question muscadin comme commissaire du gouvernement, monsieur pas capable d'utiliser chapeau ça pour la agir dans la bagia. Il n'est pas capable. Monsieur, ta, au moins, plutôt c'est la police qui t'a pas agi comme ça. Mais, en bas, couverture, monsieur. Mais présent, lui-même, qui a pose action, l'action, il n'est pas correct. Même bon, garantissons-le, mais enquête, pendant parler parole, là. Ouais, malgré les gens qui mourent, les gens qui crié. Soit le enquête, tant de ma palé la, ou ta saisi ouè, majorité moun dou abdou, vive muskade. C'est pays comme si Haïti vin trouver non situation li effondre. Li effondre, et M. ou li dit, ou attaque bandi à la hauteur de ses actes. Alors, m'babre l'an -la, ka garçon sa, non, ma palé dans sens général. Parce que j'ou di yon, un pays côté que, gardez sacrivé là, bon repos. Je vais montrer un petit peu d'état là, quelques images. Ce n'est pas si des qui ont fait bon repos là, non Je vais vous montrer une image, quelques vagabonds sans salle, qui ont fait tout action sur ba, e ba le bas. Quand il y a des gens qui ont fait un repos, ils ont fait un repos. Quand il y a des gens qui ont fait un repos, ils ont gonegla nèg la kek nèg i nan, nan, nan, l'autre bois à la chante Monsieur vide, monsieur à terre m'dan de et comment on nom nan e ki responsable ba de de ou l'OES, un te getan menase ou prensanksyon kont polisye. Mè si, mè nou nou sa, Chef gang ganaran, oui. Premier nèg ki forme gang ganaran, oui. Ebi kalpant, son patrouille, e, nèg la, e, ou, monsieur m'amake, getibay, nan, le pas simple il hein? y'a yo fou, y'on n'a gué, souli, non? Pourtant, monsieur, y'a souli, oui? Vous <laughs> <laughs> comprenez? Et puis, au vide, monsieur, à t'es et puis, m'tendez pas l'empile. Pourtant, qui est-ce, monsieur, y Y'a un premier chef gang, oui, qui est un camarade. Ça veut dire, c'est peut-être différence, là, ça, muscadet. dans agissement, monsieur, yo. Si est la police qui fait, qui fait action, ça, yo. Euh, avec muscadet. M'pensez-le capable de paraître plus correct? Parce que si on est des amis tiré, etc., dans l'échange de tir, eh ben, pense que, eh, Gary petit français, ça, malheureusement, ils ont été mortellement touchés. Mais laissez Muscadin qui paraît comme si un gros gendarme, un gros maître et seigneur, il pas normal. Comme commissaire du gouvernement, pas normal. Cependant, moins en dit encore. N'a pas les deux états de état droit, etc., nous gon paye crasé dans mène. Et me dit ça dans spéce là, je dis dire combat et pas contre Muscadin. Combat, c'est contre l'état sat l'état pourrit là, l'état fatrat là, c'est ça pour nous combattre. Pour nous reconstruire pays, pour nous repartir sur une nouvelle base. Le, ça pouvons pas comme commissaire, Nous avons l'autre pays avec l'autre monde qui a un niveau de capacité pour diriger et n'est pas comme on est un chef section qui a un bout de bâton qui a monde. Parce, m'a regardé ça, bon, m'dou ça qui passe dans le dossier muscadet, par exemple. Le monsieur dit ça, qu'on voulait le qu'on c'est une vérité oui. Monsieur arrête on aigle là, il là, oui, il m'a là. Monsieur, on est qui, qui, pr, font, prend faux âme, et puis, monsieur moun, muskade. Muskade <laughs> a le braqué dans marché marché Et puis, y'aurait les muscadets. Les muscadets paraitent. Tenez bien t'as bien la société. Vous regardez, tellement, il m'a et puis, le Muskadé paraît sous monsieur là. Monsieur le Sidien François. Et puis, monsieur prend faux âme Et bien, là, les là, il fouille moun, l'albrake dans la lokalité et... très fond dans le fond des nè. Et puis, le Muskadé débarquait sous monsieur. Vous mettez la monsieur par contre, parce que Muskadé est en oui, ça de fait. Je viens comprendre Muskade par moun yémoun yon a avril, non? Le Muskadé, monsieur, pas représentant une menace. Son faux am qui n'en mène. Vous maîtrisez monsieur mette le couché. Monsieur dit chef là, met tout yem. Euh, oui, met tout yem. E, e, e, e, et pas bon, et pouvoir là. Ou bram vrai pouvoir là, bram non, mais on met fin avec même. Finaliste trop, met fin avec Yo maré, monsieur, mettez le coucher. Muscade pas tiré, monsieur, vous larrêtez Parce qu'il y faux âme qui dénommé. Monsieur il dit chef là, met tout yem, oui. Et pouvoir là, on met tout yem, pas faire ça encore, met tout yem, fin avec <coughs> même. Ma gade, monsieur. Ça le dit qui ça? Moi, pas d'accord avec agissement muscade, yo. Au regard de la loi, parce que nous avons quand même une société construite, une société, société bâtie, mais l'ungar des réalités paysans, on n'est pas de l'émera dans espèce là mais il faut un deal. des réalités paysans, on n'est pas d'accord pour nous chasser, pour ça tout. Parce que le paysage, dans la phase de arriver, dans phase pour à au grand mot, les grands remèdes faut que l'on ait qui comporte le tout en vagabond malandré pour correspondre à malandré dans le pays. Parce que le pays a fini, non mais nous. Si le pays a fini, non mais nous mettons là. Si le pays a fini, mais baga. Est-ce que vous comprenez En tout cas, bon. Et, moi, je pense c'est dossier muscadé. Je pense hein? que c'est ministère de justice à Fakli. Et son dossier est demandé en pile réflexion. En pile réflexion. Parce qu'il crée des ennemis, comme ça, il crée des tout. Même, bah bon, même si vous tout ça de Muscadin, soit dans soit essayer de faire un vote pour vous garder de monde qui a Muscadin. vous avez Et vous avez dit, vous avez ne vous avez dit, vous avez un vous avez dit, c'est vrai, bah, M. Pak a toujours pas j'y en boue ou au qui comme en Parce que M. Pak a tête li son commissaire gouvernement lié. Mais dans force etak le M. et cetera, nous avons eu un gros leader politique dans le pays. Entendez exactement ce qui se passe dans ce dossier. Avant tout, pour vous en parler, mais qui s'amuse quand dit le bal a fait passer, et vous avez fait l'autre son, ça semblait ces jeunes garçons ça qui était recevoir balle non mais Robinson Leonard bien avant que ça ne le Jean le finir on ça on entend ça commissaire Miscardin et à 3h du matin côté nous jeunes garçons numéro qui a pé et dans Dupac ça passait et il était aux environs de l'idée du matin la police population informé nous gros type qui non qui gon ça même qui tirent au monde nous du côté de békin, nous progresser vers l'UA, bon. et nous disons nous nous sommes plus devant. de progresser dans bon. le jeune, et nous avons des de tirer, nous avons de progresser, entrer dans l'UA. Nous avons fait un petit coup de balle sur nous, finalement, nous suis fini par tomber. D'accord, Et nous sommes avons... des Ok? Donc, nous sommes à la matière, et ça a passé du côté de Dupac, non, ça a passé du non, Donc toute population de qui me dit actuellement là, un d'hôpital, cette Ok, et comment on Et ok Et monsieur, aucune information de monsieur. Sauf que pour les présents-là, pour les présents, je SDP pas dans tous les lieux, et nous même tous nous pour gérer les qui sont déjà sous le crime. D'accord. Un message encore, Bandi. Ah, qui c'est un quel soit soit que nous avons nous avons nous avons Lionel Lazan, coordinateur général que nous Policiers haïtiens fait qu'on par rapport à la situation insécuritaire qui est installée tout partout dans le pays. La police dépassée, la police pas capable de répondre à la mission qui est protégée protéger servir à population. Côté en pile zone adjacente Port-au-Prince, notamment, représente un gros défi pour le PNH. Dans ce sens, M. Lazare, la majorité des citoyens haïtiens est favorable à l'intervention. Yon force militaire étrangère dans le pays d'Haïti pour rétablir la sécurité, l'idée, si n'a pas pa défavorable à démarche ça, sa, sauf que placer c'est bémol nous ne pouvons pas empêcher que yon force étrangère rentre dans le pays. Mais nous-mêmes, nous plus, une force qui pouvait venir pour accompagner la police nationale d'Haïti, la police, la formation et unité spécialisée, et puis tout, doter la police à nos de moyens. Selon Lionel Lazare, il y a environ 13 000 policiers actifs en dans l'institution, Cependant, entre 9 à 10 000 seulement qui fait travail, comme ça doit. les dénoncer le fait que, il y a un bon individu qui pas, aucune fonction dans l'État, mais qui a 6 ou 7 policiers à disposition, yo, tandis que, en pile commissariat police, il y a 2 ou 4 policiers seulement là-dedans, qui pas le dire en rien. En termes de sécurité, sans oublier le problème matériel, avec problème social, pas de demander, il y ajustement salarial en faveur fait des policiers. Ou t'es qu'on gagné 1000 gouttes dans mon café, 4 gallons de gaz à mais je 1000 gouttes ou pas qu'on fait 2 gallons de gaz à Ça fait que nous même au niveau du Sénat, nous, écrit pour le ministre Ariel Henry pour nous faire le de ça, que euh, la vie la, la a augmenté, nous n'avons pas gagné avantages avantage que nous n'avons pas gagné, qui nous garder pour nous voir comment nous étions capables et euh, ajuster salaire policier, par exemple, à l'agent 1, nous mettons au moins 50 000 euros, et permettre que e, augmenter ticket pour policiers de 15 000 à 30 000 euros. Lionel Lazar dit, il y a 54 policiers qui mourent en bas de bandit dans l'année 2021. Autorité n'a pas adopté aucune mesure pou yo. Yo pour corriger la situation. en Empile, l'autre courri, qui était caillot, n'a pas de côté pour tandis que l'État a un projet logements sociaux en faveur policiers, un projet 12 millions de dollars américains 20% dans l'Agence A, débloqué et puis pas grand-rien qui fait.